Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes astuces pour bien nettoyer ou ranger votre chambre à coucher. Donc la première chose à faire pour moi, c'est d'enlever les draps, les euh, petits oreillers, etc. et vêtements sales. Et euh, pour bien pouvoir tout dégager, déjà mettre ça dans la machine à laver et après on peut s'occuper des poussières, du rangement proprement dit. Je vais par contre laisser la l'aise parce qu'on venait de la mettre quelques jours auparavant, voilà. Alors première chose, j'aime bien utiliser une microfibre qui attrape les poussières, comme ça elle ne vole pas partout parce que je suis allergique aux poussières, <rire> enfin aux acariens. Et euh, oui, je vais grimper sur le lit parce qu'il y a le trépied qui m'empêche de faire le tour correctement. <rire> et après donc je passe, cette mixture, c'est ce que j'utilise pour euh, tout nettoyer. Ça les trois quarts de vinaigre et euh, pardon. Euh, un tiers, deux tiers de vinaigre, un tiers d'eau, je suis pas réveillée, donc là c'est le côté commode, table de chevet de mon compagnon, moi j'en ai pas, j'en ai pas besoin, euh, et il a forcément son livre qui lit, et ses mouchoirs, vous verrez où sont les miens après, et ça, donc ça c'est mon armoire, euh, commode, et mon stand de piano évidemment, euh, parce que je me suis mise au piano, remise au piano, on va dire, même si j'ai jamais vraiment été bonne. Euh, j'ai toujours rêvé d'apprendre le piano, donc voilà. Et par contre, même si on met une couverture pour le protéger, il faut toujours, toujours nettoyer les touches. <rire> la poussière va partout. Alors, normalement, la règle, c'est toujours de faire de haut en bas. Là, j'avais juste oublié de faire le, le cadre qui est juste au-dessus, mais il n'y a pas de tablette ni rien, donc ça devrait aller. Donc je fais d'abord les poussières et ensuite je passe le mélange vinaigre eau pour nettoyer les surfaces vitrées et autres. Je fais mon petit miroir et ça c'est le fameux cadre que je disais mais normalement ça va... Le, la microfibre fait son effet. Ensuite... Je passe évidemment une poussière partout et je vérifie que les euh, tiroirs soient en ordre. Donc ça c'est toute mon armoire, ça c'est sous-vêtements, ça c'est vêtements normaux et là c'est vêtements de sport, randonnée. De ce côté là, je vérifie, donc là c'est mes mouchoirs, donc je vais vous montrer comment je fais, mes bijoux, accessoires on va dire, et euh, ma combinaison loup que j'ai reçue euh, le week-end, le Noël, euh, pas celui-ci mais celui d'avant, et mes écharpes, bon, accessoires comme j'ai dit quoi. Ça, c'est mon tiroir YouTube et ça, c'est euh, souvenir slash papier, euh, etc. Alors, mes, mes mouchoirs, ils étaient mis dans une boîte euh, comme ça. J'ai pas de boîte à mouchoir, donc là, j'ai utilisé une trousse. Donc Moi, j'utilise des, des mouchoirs en tissu. Mon compagnon n'y arrive pas, mais moi, j'y arrive très bien. Donc voilà, donc, ça là, plop, plop, plop, et voilà, nouvelle boîte <rire> Je vais enfin me décider, je l'ai depuis Noël, donc je vais enfin me décider à ranger le carton de, du piano. C'est bon, il fonctionne bien, je le teste toutes les semaines. Il n'y a pas besoin de le rendre, donc on va, je vais juste enlever, je vais juste garder le, le, le carton et les deux inserts euh, en mousse pour si un jour on déménage. Euh, et le reste, euh, je ne peux pas le garder, j'ai essayé, mais ce n'est pas possible. Alors nous, on a une petite astuce, on n'a pas de grenier ni de cave, mais on a le lit-coffre. Donc c'est là qu'il y a le... Les, les valises qu'on doit partir en vacances. Il euh, y a des cartons de vêtements euh, des enfants trop petits que je dois donner à des amis. Il y a l'arbre de Noël. Et il euh, y a les deux caisses vertes, ce sont des, des Playmobil et compagnie de mon compagnon quand il était petit. On va voir ce qu'on en fait. Euh, voilà. Et vous voyez aussi une caisse de Fort, de Playmobil. Ben, voilà, c'est là. <rire> Alors ce petit machin que j'ai vendu, alléluia. On entrepose là aussi tout ce qu'on est en train de mettre en vente. Et qu'on attend de vendre pour pas que ça nous dérange dans notre activité quotidienne. Donc j'ai passé l'aspirateur parce que ça prend aussi de la poussière un peu. Et là, je vais pouvoir enfin euh, m'occuper du reste. Donc là, je refais vite le lit. Et on va faire le lit proprement dit. Donc, euh, bah, pas de... Alors, je suis comme Monica dans Friends, hein, je mets l'étiquette euh, au fond, <rire> je ne sais plus de quel côté, mais bref, c'est ma façon de voir si c'est à l'endroit ou à l'envers. Non, je ne repasse pas mes draps, je ne repasse rien du tout d'ailleurs, euh... <rire> je trouve que c'est une perte de temps, euh, voilà. <rire> Je remets le pyjama et hop on enlève tout ce qui était à donner ou autre et vous allez voir qu'après je vais ranger aussi l'armoire de monsieur c'est monsieur qui a le placard voilà <rire> oh ce que c'est aussi de vivre avec un nom minimaliste même s'il n'est pas non plus euh, à acheter des freins de tout le temps mais il, il garde ce qu'il a en général Donc, du coup même s'il ne les met pas souvent, quoi. il va garder tout ce qu'il a reçu donc euh, ça accumule pas mal quand même <rire> Et voilà, ça c'est le lit Donc je vais un peu tout redresser euh, son... enfin redresser, straighten up comme on dit en anglais Je vais tout bien remettre les piles, ce qui fonctionne par pile, il n'arrive pas à fonctionner euh, euh, avec des caisses en mode tiroir Chacun son, son truc hein J'en profite pour passer un peu les, les poussières aussi. Donc je regarde du côté là et côté penderie. Je fais les poussières en dessous en fait, je le fais à la main. J'en profite donc que je suis en dessous pour faire toutes les prises. J'enlève les poussières et s'il y a des taches ou autre, mais me c'était que des poussières. Et les plaintes, c'est tout prêt. Pensez aussi au radiateur. Donc là c'est avec le mélange vinaigre et eau, et passez bien dans toutes les rayures. Et évidemment, ça j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Heureusement que j'ai ma microfibre qui retient les poussières. Je vais faire le dessus de ma... de la alors. <rire> Vous voyez, j'utilise petite... un petit système D, merci les enfants. Hein. Euh, donc voilà, ça me permet de faire les poussières, même si c'est pas au point, mais ça me permet de faire les poussières en haut. Je suis assez petite, je fais 1m60. 1m63, donc ben, ben voilà, hein, je sais pas, là je suis debout sur le lit, etc. On fait comme on peut. Heureusement, le lit est haut. Et maintenant, il nous reste à faire les vitres. Donc nous, on n'a qu'une porte-fenêtre qui mène sur la terrasse. Toujours avec mon mélange vinaigre et eau. Et comme on a tous eu un peu la grippe euh, récemment, je profite aussi pour nettoyer les, toutes les, les prises et les clenches, clenches de porte. Voilà, on finit par passer l'aspirateur. Je vous montre que la fin, j'avais passé de l'autre côté aussi. N'oubliez pas de passer l'eau. Et normalement, votre. Euh, n'oubliez pas aussi les luminaires. J'ai oublié de le filmer. Le luminaire, faites les poussières. Et voilà. Votre chambre est nettoyée à fond. J'espère que vous avez aimé, à la prochaine